Ma vie d'épouvantail Elle était bien morose Je vous passe les détails Mais elle n'était pas rose Il faut vivre ses rêves m'a dit la goutte d'eau. Ici, c'est marche ou crève, viens donc dans mon château. dodo, dodo, dodo. d'eau. Et voilà que mes rêves monte une paire de gambettes et je cours comme un lierre grâce à une gouttelette dodo dodo dodo pauvre monsieur Folichon il en perdra la boule. Je suis un patachon, libre comme une poule. Do, Dodo, do, do, do, do.